Alors salut, euh, du coup sur la première question, euh, ben, comment la protection de l'enfance s'est-elle organisée pendant la période de confinement En fait il n'y a pas eu vraiment d'organisation globale, il y a eu des organisations locales, des adaptations individuelles. Euh, les choses se sont un petit peu. Il y a eu euh, la, la première étape de sidération, et puis les choses se sont mises en place euh, un petit peu euh, individuellement parce que euh, ben, tout le monde était un peu confiné. Euh, il a fallu euh, aller euh, travailler aussi en présentiel. Donc chacun s'est organisé pour, pour être sur ces deux, deux choses-là, selon évidemment son métier et ses missions. Euh, ben, la PMI a beaucoup fonctionné les services sociaux de quartier euh, euh, se sont mis en service social d'urgence. Euh, et euh, voilà, il y a eu quand même les maisons d'enfants, le foyer de l'enfance et les assistants familiaux qui ont dû euh, à la fois se confiner euh, par exemple avec euh, bah, leurs, les enfants qui leur étaient confiés mais aussi leurs propres enfants parfois, euh, qui ont dû travailler avec leurs matos euh, perso, les ordi, les tablettes, euh, etc. Euh, ça a été le cas pour les travailleurs sociaux euh, aussi qui ont dû travailler à distance. Euh, voilà, donc il faut saluer l'engagement des professionnels qui ont vraiment euh, fait preuve euh, à la fois d'une vraie volonté de faire vivre le service public et l'accompagnement des plus fragiles, et à la fois euh, leur capacité d'adaptation euh, pour, euh, voilà, pour, pour faire face à ce, ce truc-là. Vous savez qu'on nous avait prédit au départ euh, des lames de fond, que ce soit pour les IP, pour les violences conjugales, etc. Je, je, voilà, a priori, elles n'ont pas eu lieu, enfin, du moins, ou du moins elles ont été plutôt euh, faibles, euh, moins importantes que ce qu'on a pensé. Voilà. Alors, la deuxième question, c'était quels enseignements tirer de la période, que ce soit pour les travailleurs sociaux ou euh, pour la politique départementale en matière de solidarité, etc., le service public, tout ça euh, Tout d'abord, souvenons-nous, euh, au mois de mars, au moment où il y a le confinement, on s'est tous dit qu'au niveau de la protection de l'enfance, ça allait exploser dans les maisons d'enfants. Euh, dans les familles d'accueil, au foyer de l'enfance, etc. Que euh, ça ne tiendrait pas 15 jours, que ça allait être massif, etc. Rien de tout ça ne s'est passé, en réalité. Euh, il y a eu des, des difficultés, euh, ça, ça, je ne dis pas que tout n'a pas été rose, bien évidemment, mais euh, l'engagement de tous les acteurs euh, du travail social en matière de protection de l'enfance a permis vraiment que les choses se passent plutôt bien, euh, même s'il y a eu quelques difficultés de ci, de là, mais tout s'est euh, plutôt euh, bien passé. Pourtant, euh, quand même, cette peur de confinement, elle, elle a mis un petit peu en exergue le fait que de nombreuses familles étaient en difficulté, euh, étaient isolées, euh, étaient euh, victimes de la fracture numérique aussi, parce que comme on a dû travailler un petit peu autrement, ben, on s'est rendu compte que c'était aussi compliqué euh, de travailler à distance parfois, etc. Ah, bon, voilà. Euh, donc voilà. Euh, ce qui est intéressant dans cette question que vous posez, c'est que vous limitez la solidarité à la politique départementale. Et ce qu'a montré la crise, c'est qu'au moment où les acteurs euh, qui sont dans la vie les plus précaires, je parle de la CAF, de la sécurité sociale, etc., euh, voire même du conseil départemental, arrêtent euh, sa chasse à l'individu, c'est-à-dire euh, on, on arrête de suspendre les droits, etc., on voit bien que les travailleurs sociaux sont utilisés autrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas été euh, embolisé sur la gestion des prestations, aïe aïe aïe, euh, vous n'avez plus de RSA, vous avez plus de Sécu, vous n'avez plus de machin. On a eu très très peu ce genre de questions parce que les institutions se sont mises dans le sens du service public et on dit non, ceux qui nous euh, se sont dit, ben, on, on va essayer de préserver, euh, on va essayer de préserver euh, ben, le, le pouvoir d'achat, entre guillemets, euh, des plus précaires, parce que euh, dans ce moment. Euh, il est quand même extrêmement important, il est toujours important, mais en fait, là il était d'autant plus. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où euh, euh, ben, les institutions comme la CAF, comme la Sécu, euh, euh, comme la DDCS, etc. se sont mis euh, à essayer de protéger, de participer à la, pro à la protection des plus fragiles, réellement, ben, euh, on a pu travailler les choses différemment avec les personnes euh, et travailler sur d'autres aspects, ce qui était finalement euh, pas si inintéressant que ça. Enfin, ben voilà, il y a toujours, par contre, cette histoire, c'est que, que le monde du travail social, aujourd'hui, il va falloir qu'il se renouvelle, il va falloir lui permettre de se renouveler, c'est aussi reconnaître sa place singulière, c'est aussi la reconnaître, lui offrir une reconnaissance en termes de salaire, c'est aussi lui offrir une reconnaissance en termes de moyens, parce que pour innover, il faut avoir des moyens, et ça, c'est vraiment le vrai chantier qui, qui s'offre à nous, voilà. Alors, La protection de l'enfant, c'est un secteur en tension depuis des années. Comment imaginer un retour à la normale Alors, on n'imagine pas vraiment un retour à la normale. En fait, on ne souhaite pas de retour à la normale. C'est effectivement un, un secteur qui est en tension, mais c'est un secteur qui est mobilisé depuis maintenant plus d'une année, euh, sur ces conditions de travail et sur les conditions d'exercice de la protection. Euh, il faut quand même euh, s'imaginer qu'aujourd'hui, euh, la protection de l'enfance, elle est devenue euh, très technocrate, peu innovante, peu réactive, assez lourde, assez protocolaire, etc. Euh, et euh, souvent sous le sceau de la responsabilité, euh, ben, du coup, euh, tout, tous les acteurs euh, sont de plus en plus figés. Euh, donc effectivement... Euh, c'est plutôt un retour à la tension qui, qui, qui, qui va exister là. Ce n'est pas un retour à la normale, c'est un retour à la tension qu'on a connue juste avant et qu'on souhaiterait aujourd'hui voilà, qu évacuer parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Donc pour ça, ben, il faut que le, le travail social et la protection de l'enfance euh, redeviennent créatives, innovantes, euh, souples, euh, qu'elles s'adaptent aux situations, qu'elles puissent euh, mieux accompagner les familles et les enfants confiés, les mineurs, euh, les mineurs d'un accompagné, d'ailleurs aussi, euh, qu'on a tendance souvent à oublier. Euh, et pour ça, bah, il va falloir donner un peu plus de moyens, se pencher concrètement sur les exercices professionnels, euh, reconnaître les professionnels qui l'animent, parce que ce n'est pas non plus le cas. Euh, voilà, Je pense qu'il y, y, y, y a un secteur à mettre à plat, euh, parce qu'on a bien vu euh, l'utilité qu'il pouvait avoir euh, au moment d'une crise comme nous venons de le connaître.